Coucou, me voilà Bonjour Audrey Bonjour les tangiles. Bonjour les amis Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter Je ne sais pas Aujourd'hui, il n'y en a pas Ah bon Oh, tu me fais une blague Il est ici C'est un hibou Mais non, ce n'est pas un hibou C'est un petit bout d'arbre non, c'est un hibou. Ah, mais oui, un hibou. Un hibou qui bouge. <rire> Dis, comment s'appelle-t-il Attends, je vais lui demander. D'accord. Thibou Il s'appelle Thibou. Oh, c'est chou, Tibou le hibou. Bonjour Thibou. Veux-tu venir t'asseoir avec moi Ouh, ouh, oui, hi <rire> Alors, voici la place des invités. Et moi, je me mets à côté. Et maintenant, je vais vous préparer une boisson pour le goûter. La cacophonie bulle. La cacophonie bulle, c'est parti en musique C'est prêt Viens, Audrey. Merci. Tiens, Thibaut. Allez, Thibou, et maintenant, si on buvait oui, oui, oui, oui, oui, oui. Mmh, Ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oui, le goûter. Dis, Thibaut, que veux-tu pour le goûter Une chouette. Il veut une copine chouette pour jouer dans son assiette. Oh, alors on va te faire un goûter en forme de chouette. Et pour le faire, on va prendre... Une pomme Deux pommes Oui, et maintenant, on place au goûter mmh. C'est parti pour un goûter en forme de chouette. Mais d'abord, cache-toi les yeux, Tibou. Comme ça, ce sera une surprise. Pour faire ce goûter, on a besoin de deux cure-dents et de deux pommes. Une pour faire le corps, l'autre pour faire la tête. Commençons par le corps. On coupe un morceau de chaque côté de la pomme, comme ceci. Et on obtient le corps de la chouette. Puis on plante un cure-dent de chaque côté de la pomme. Et on y plante les morceaux de pommes qu'on avait coupés. Ce sont les ailes de la chouette. Maintenant, on prend la deuxième pomme, celle qui va servir à faire la tête. Et on y tranche deux morceaux comme ceci. Regardez, on reconnaît les grands yeux d'une chouette. Ensuite, on prend un des morceaux de pommes qu'on vient de trancher et on découpe dedans une forme de triangle. Voici le bec de notre chouette. Il est fixé grâce à un cure-dent enfoncé dans la pomme. Pour faire les yeux, on dépose deux pépites de chocolat qui tiennent toutes seules car la pomme est humide. La tête est prête Alors, on reprend le corps et on plante un cure-dent sur le dessus comme ceci. Et hop On plante la tête dedans. Le goûter chouette est prêt tu peux le regarder, Thibou. Il te plaît Oh Thibou fait un câlin à son ami chouette. Oh Thibou, tu as trouvé une chouette copine. Thibou est amoureux. Ouh oh, oui hi Maintenant que ta copine est partie, et si on chantait une comptine sur un hibou Bonne idée Vous êtes prêts Ouh oh, oui hi. Alors c'est parti oh oh oh oh oh oh oh, Je suis un hibou. Je suis le hibou du bois. Tout ce qu'ibou Je fais voler sous la lune, même un mignon sur mes plumes. On l'a refait Oui Super plus vite Ouh oh, oh, oh, oh, Je suis un hibou, je suis le hibou du bois. Tout ce hibou, je le vois. Ouh oh, oh, oh, oh, Je suis un hibou, je fais voler sous la lune. Mes amis pigment sur les plumes. Ah, oh, chanter, ça fait du bien. Et aussi boucher les mains. Dis, Thibou, est-ce qu'il t'a plu notre goûter des animaux Ouh, ouh, oui, <rire> Et toi, Audrey, je crois que tu as retrouvé le sourire. Oui, la vallée des couleurs m'a chatouillé le cœur. Et tu reviendras au goûter des animaux Oui. Alors rendez-vous au prochain goûter. Au revoir, les amis. Au revoir, Thibou. Bonne aventure avec les gnomes et sous la lune.